5, 6, 7. Uh -oh. wow. Alors maintenant que vous avez bien avancé l'écriture, il est temps de penser à votre soutenance. Vous devez composer votre jury environ deux mois avant la soutenance. Dans le jury, il y a au minimum un président titulaire HDR, habilité à diriger les recherches. Exerçant dans l'UFR, ça peut être votre directeur de thèse, un enseignant-chercheur, titulaire au nom HDR, qui peut aussi être votre directeur de thèse. Une personnalité qualifiée, extérieure à l'UFR, ça peut être votre maître de stage, c'est conseillé mais pas obligatoire. Donc trois membres du jury au moins, mais mieux vaut inviter quatre ou cinq personnes au cas où l'un d'eux se désisterait. C'est fortement conseillé d'inviter un autre enseignant-chercheur HDR. Ou vous pouvez également convier des personnalités extérieures au domaine de la pharmacie quand votre sujet s'y prête, un psychologue, un ergothérapeute, un avocat ou autre. Après, il faut fixer la date de votre soutenance en accord avec votre directeur et réserver la salle des thèses auprès de la scolarité. Une fois que vous avez composé votre jury et fixé la date de soutenance, déposez la fiche « Approbation sujet » jury-thèse à la scolarité, six semaines avant votre soutenance. Donc en bref, quand vous êtes à un stade avancé de l'écriture de votre thèse, composez votre jury et réservez une date de soutenance à l'avance. C'est tout pour ce cinquième épisode dans le sixième et avant-dernier épisode. Nous verrons la présentation de votre thèse.